Quelques temps avec la sécheresse, nous avons entendu les difficultés des agriculteurs de la Grande Terre et d'un autre secteur de la Guadeloupe. Donc, c'est un barrage qui va effectivement livrer, comme on me le dit, plus de 700 000 litres par seconde sur la Grande Terre. Donc, pour nous, c'est vraiment important de faire accélérer les travaux de manière à arrêter cette pénurie que subissent les agriculteurs de la Guadeloupe. La population de guadeloupe a besoin de consommer une production eh exempte d'emprunt de carbone et je crois qu'il faut leur donner aussi à cette population de pouvoir consommer une fois pour toutes une bonne alimentation qui ne sort pas d'ailleurs il faut que nous vivions une fois pour toutes en harmonie avec notre environnement ce qu'on a demandé depuis tantôt c'est qu'il y ait une réponse immédiate et la réponse immédiate c'est qu'il y ait des réserves vous avez eu la bosse qui est tombée ça nous aurait permis de récupérer cette eau là et j'ai dit au président il faut qu'on réponde il faut qu'on soit là nous on est dans l'objectif de construire l'importance de chantier comme ça c'est à mettre des moyens et trouver des solutions techniques, c'est ce que je disais tout à l'heure au président. L'innovation qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas de matériaux qui soient venus de l'extérieur. Donc avec ce barrage de Moreau, je pense que ça va vraiment améliorer les choses. Nous sommes vraiment sur la euh, comment on parle, de la croissance verte, permettre aux agriculteurs de pouvoir cultiver convenablement et livrer aux Galopéens, donc pour nous c'est une chose importante.